Oh Le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous lisons le psaume chapitre 148. Psaume chapitre 148. Psaume chapitre 148, nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'éternel, louez l'éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ces armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux et vous oh, qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours. Et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. « Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel car son nom seul est élevé. Sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. » Il a, re, il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'éternel. Amen. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel. Dieu et posternez-vous sur sa montagne sainte car il est saint car il est saint l'éternel Célèbre son nom, grand et redoutable, dans célèbre la force du Dieu qui aime la justice. Venez, prospère-nous et humilions-nous, déchissons les genoux. Ton nom soit béni, notre Père, qui soit exalté. Tu es réellement notre bon berger, Seigneur. C'est toi qui conduis encore nos pas en ces jours, mon mes Père, saint Dieu. Et c'est vraiment par ta grâce que nous voulons encore vivre aujourd'hui, Seigneur. Le souffle que nous avons ne vient que de toi. C'est toi qui réellement nous tient encore par ta main, Seigneur. Que le grâce au notre Dieu d'être dans ces lieux, dans ta maison, à toi, mon mes Père avec ton peuple qui te loue de tout son cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Or, ce sont des moments bénis dont nous avons tellement les désirs de désir. vivre encore tout le temps, mon Seigneur, parce que réellement, tu es le plus beau, le plus précieux pour nous, Seigneur. Et la joie de voir ta voix dans ce monde, ce monde Père Saint, c'est vraiment merveilleux de pouvoir réellement te servir, Père Dieu. Louange à toi encore, Père Saint-Dieu, pour ce soir, et les moments de notre rassemblement, Père Saint-Dieu, pour te louer, te glorifier, Père. Pour chaque frère et chaque soeur que tu as tiré de loin comme de près, Seigneur. Oh Dieu, nous pensons aussi à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi ce soir en connexion dans différents pays où ils se trouvent, Seigneur, et ayant ce désir profond de pouvoir avoir ce moment ensemble, Père, nous a réellement bénis en donnant des frères et des soeurs de par le monde entier, Seigneur. Merci pour les chants les cantiques, mon roi. Merci aussi pour les oh. Nous avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. le Seigneur, notre Dieu, soit vous Et le nom du Seigneur, Amen. Je crois que vous m'entendez, oui, il n'y a Amen. pas de problème. Nous sommes dans la joie et moi je suis heureux d'être là Amen. ce soir. Et de pouvoir avoir ce moment de venir ensemble avec vous. Et surtout de voir mon précieux frère Daniel, j'ai la joie de vous voir aujourd'hui. Et j'ai aussi entendu quand il m'a dit aussi de venir avec notre soeur. Merci. Merci. Oui. Je ne peux pas l'oublier Que Dieu te bénisse ma sœur Je pense que tu dois Ah oui, voilà, il est là derrière Que le Seigneur te bénisse richement Je profite aussi de l'occasion Comme mon frère est là Je crois que dimanche je l'ai exprimé aussi Mais aussi en votre présence aussi Je voudrais quand vous me dire merci Merci de tout mon cœur frère Pour voir les trajets Et le temps que tu prends aussi Pour venir en ces lieux Et aussi apporter la parole au peuple de Dieu Le Seigneur récompenses, qui bénissent aussi ta famille, ta famille aussi ton église aussi, là où tu es aussi et nous sommes heureux de pouvoir te voir Dieu Dieu fait des grandes choses aussi ce qu'il nous a donné aussi des frères je crois que l'assemblée des Gemas est aussi rassemblée aussi celle aussi de, de, de, de, de du bruit aussi Amen. notre frère aussi euh, Yves aussi que le Seigneur le bénisse richement c'est aussi une joie aussi nous avons aussi le frère aussi Jean-Marie aussi, qui est donc à, à Paris aussi, qui est aussi oui. attaché aussi à nous. Oui. Nous avons aussi notre frère Pascal Soupé aussi à l'île oh. que Dieu le bénisse oui. Vous savez, euh, j'ai eu le frère Pascal au téléphone, j'ai eu aussi le frère Yvan, moi, m'a manière de témoigner tout à fait aussi euh, très touchant, de voir que quand même, nous avons des frères qui sont accrochés, qui écoutent la parole, qui s'accrochent aussi, effectivement aussi, et qui, qui, qui sont aussi... Euh, conduit par le Seigneur parce ce que nous puissions euh, prier ensemble et aussi marcher aussi ensemble. Nous ne voulons pas oublier notre précieux frère Bernard qui est aussi Amen. à, à l'Allemagne, que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir aussi avoir. Nous prions les uns pour les autres, effectivement, et, et tant d'autres aussi, que le Seigneur, notre Dieu, nous donne aussi la possibilité de pouvoir aussi avoir comme précieux frères et sœurs aussi. Nous en avons beaucoup en fait, des églises, nous en avons tellement beaucoup qui sont en communion avec nous dans différents endroits, différents pays, effectivement. Et chaque fois que je voyage dans différents endroits, vous savez que Dieu ouvre les portes et quand les portes sont ouvertes, effectivement. Et suivre, effectivement. Et surtout, quand il voit comment le Seigneur, notre Dieu, agit et, et, et manifeste effectivement aussi sa puissance dans, dans la parole, effectivement. Et là, on, on réalise qu'effectivement, que ce n'est pas la parole de l'homme, effectivement, mais c'est la parole du Seigneur qui, elle.. Bouge effectivement et, et, et travaille effectivement aussi dans le cœur. Et c'est comme ça que toutes ces, ces, ces personnes, que ce soit des frères et des sœurs, effectivement aussi des de prédicateurs, lorsqu'ils ils se rendent compte effectivement que nous avons la grâce d'avoir le Seigneur encore aujourd'hui et qui agit encore davantage. Alors on veut s'accrocher à cela et puis aussi, euh, surtout avoir aussi la, la communion. Il y, a, il y a déjà un temps effectivement que nous avons eu à pouvoir voir la conférence internationale ici et ça fait déjà des années mais c'est à cause de Covid effectivement nous avions donc prévu effectivement de pouvoir le faire aussi en Israël c'est ce que nous avons prévu et je crois que Dieu voulant, nous le ferons donc, je pense, cette année-ci, à mon avis, c'est ce qui est prévu pour le mois de juillet. Mais que Dieu nous aide effectivement à ce que nous puissions aussi être conscients de ce que nous avons comme privilège et grâce aussi aux yeux du Seigneur pour que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous visite, le Seigneur aussi nous repositionne afin que nous puissions marcher dans la clarté et avoir l'assurance effectivement de ce que nous avons, nous entendons aussi ce que le Seigneur aussi nous montre effectivement dans la voie. Dieu ne nous a jamais laissé seul effectivement malgré tout ce qui peut arriver aussi sur cette terre dans une circonstances, effectivement comme on peut voir des événements mondiaux qui euh, se déroulent effectivement aussi. Le Seigneur, il vient toujours nous positionner effectivement dans les scènes Écritures et, et nous montrer effectivement aussi des événements qui se passent effectivement et dans quel contexte effectivement des scènes Écritures et cela sont vraiment euh, où, où, où cela se réalise effectivement. C'est pour que nous puissions comprendre une chose qui est très importante, c'est que le Seigneur, notre Dieu, a, a eu à pouvoir, euh, comme je le répète toujours, à poser la question à, à Jérémie. Il dit mais que voit tu donc Jérémie? Il dit je vois une branche damandier. Et le Seigneur a dit je veille sur ma parole. Rien ne peut arriver ni rien ne peut se passer que ce soit en dehors du contrôle du Seigneur tout ce qui peut arriver, si c'était terre, effectivement, des événements qui peuvent bousculer le monde, il trouve effectivement aussi une place, effectivement, dans ce que Dieu ailleurs pouvoir annoncer. Que ce soit la, la, migration, le mouvement de masse des gens, effectivement, aussi, il y a toujours effectivement un but, effectivement, que le Seigneur permet que toutes ces choses puissent arriver à pouvoir réellement se passer. Mais s'il, si il, il, nous accorde la grâce de pouvoir avoir toutes ces choses-là, c'est pour que nous, nous puissions avoir la foi, la foi dans, dans les scènes écritures. Parce que le but de notre rassemblement, c'est que nous, nous réalisons qu'il y a quelque chose qui est tellement si important pour nous dans, dans ce bas monde, effectivement, c'est la parole que Dieu a eu à pouvoir adresser. Tout le monde peut lire la Bible, effectivement, mais pour nous que, qui avons eu la grâce d'être réellement visités par le Seigneur, je parle d'une visitation individuelle, que le Seigneur a eu à pouvoir vous visiter, effectivement, c'est comme cela que... Nous nous retrouvons dans ces rassemblements effectivement que Dieu lui-même rassemble, en fait, parce que c'est lui qui, qui rassemble effectivement, ce n'est pas euh, nous effectivement, parce que si nous nous rassemblons, nous mettons en fait ce qui, qui n'est pas à mettre ensemble. Mais Dieu lui-même rassemble effectivement ce qui est donc euh, à lui. Donc c'est pour que nous puissions avoir l'assurance qu que tout ce que Dieu a dit, et ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, s'accomplira parfaitement. Et enfin, que nous aussi, nous puissions avoir à prier pour que Dieu nous accorde cette grâce d'avoir une ferme assurance. Vous savez, je suis parti dans, en, en Tanzanie et, et, et nous avons eu des réunions. Et je voulais donc que vous puissiez. Je crois que je l'ai mentionné, mais je ne vous ai pas donné effectivement un peu de détails. Puis nous lirons les saintes écritures parce que nous allons parler assez longtemps. Lorsque je suis monté du haut de la chair pour pouvoir apporter la parole de Dieu, j'ai pouvoir, j'ai toujours eu à pouvoir dire effectivement à tout le monde que ce soit parce que c'était aussi les églises effectivement qui avaient eu à pouvoir recevoir, qui, a eu, qui ont eu à pouvoir recevoir aussi le message. Mais je leur fait comprendre une chose qui est très importante. Je dis, vous pouvez m'observer, me voir ici, je me tiens debout devant vous ici, vous ne me verrez pas avec un autre livre. J'ai dit, ça c'est, vous ne m'attendez pas, n'attendez pas de moi que vous me voyez avec d'autres livres qui viendraient ici. Depuis que je commençais à servir le Seigneur, je n'ai qu'un seul livre. Et partout où je passerai à n'importe quel endroit où j'irai c'est ce seul livre-là qui me servirait effectivement de pouvoir servir Dieu. Donc je leur ai montré les livres que j'ai toujours été avec, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, dans le monde entier, peu importe les écrivains. Pas un peu importe les écrivains ou les prophètes ou les tous ces prédicateurs qu'on peut avoir, il n'y en a aucun dont sa parole peut être comparée à la parole de Dieu. Donc une seule parole que Dieu aurait dit, ça changerait tout. Donc vous voyez, il y a, Alors, nous étions dans. Je prenais donc les scènes écritures et, et, et nous avons pris dans les scènes écritures dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, je pense. Vous connaissez cela, non Vous connaissez Zacharie 14, non alors où il est écrit, ce ne sera ni jour ni nuit, vous connaissez cela, mais au temps du soir, la lumière donc paraîtra. Et alors, je lui ai posé la question de pouvoir savoir, parce qu'on nous fait savoir que ça ne sera ni jour ni nuit. C'est un, un jour connu. Je crois que vous, vous connaissez cela, non Vous avez déjà lu ça bon, Alors, on nous dit que fait a 14 ans. Hein, il dit que ce sera un jour unique, donc un jour unique, connu de l'éternel seul. Qui ne sera ni jour ni nuit. N'est-ce pas vrai Alors, j'ai posé une question, effectivement, parce que je dit, mais... Et, on nous dit que ce sera un jour unique, connu de l'éternel. Mais on nous dit que ce, ce n'est ni les jours ni la nuit. Vous comprenez cela, non Mais si ce n'est pas un jour, si ce n'est pas le jour, si ce n'est pas la nuit, alors comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir... Bon, je crois que peut-être, euh, la plupart du temps, je vais peut-être lire un peu ça, dans Zacharie 14, je suppose, hein, si, c'est cela, Zacharie 14, verset 6, il nous dit. En ces jours là il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, un jour unique, connu de l'éternel. « Et qui ne sera ni jour ni nuit. » Vous entendez cela Donc, un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais alors, si ce n'est pas le jour, si ce n'est pas la nuit, mais alors, qu'est-ce que c'est Parce que pour que moi et vous nous connaissions ce que c'est qu'un jour, nous voyons que quand même le soleil s'élève, et puis le soleil se couche, alors ce sera un jour. Parce qu'il y a quand même les jours, parce que quand le soleil se lève puis se couche, on comprend que les jours, donc il s'achève, la, la, la nuit fait les jours, donc c'est une journée, c'est donc c'est un jour. Mais ici, on nous dit, ce sera, écoutez bien, il dit ceci que, euh, je les amis, il dit, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais on nous dit que ce sera un jour. Alors il y a un problème. Puisqu'il <rire> ne sera ni jour ni nuit, mais on dit que c'est un jour. Il dit, alors comment pour, cela pourrait-il être un jour Puisque est, Mais c'est vrai puisque cela n'est ni jour ni nuit, mais on lui dit que c'est un jour unique. Alors si maintenant on reste dans la compréhension, comment on peut appeler cela un jour? Ce n'est ni jour ni la nuit. Alors vous comprenez? Oui, dis... Mais on lui dit, mais vers le soir la lumière apparaîtra. Alors voyez-vous, la plupart du temps, quand les gens confondent beaucoup de choses, effectivement, je dis... On ramène toujours message, toujours message, toujours message. Effectivement, même quand on lit cette écriture-là, on a à pouvoir dire effectivement que c'est toujours le message. C'est le message, en fait. Vous savez, c'était tous des gens qui avaient cru. Vous savez, ça leur donne quand même une impression bizarre de quelqu'un qui se tient là et commence à pouvoir. À dire des choses comme ça parce que tout le monde croit et c'est une foi femme dans cela effectivement bon, bien sûr, parce que c'est cela que, que tous nous disons que nous disons mais alors quelque chose s'est passé alors j'ai dit je veux vous montrer je vais quand même vous montrer une chose dans mes scènes écritures cela qu'ils ont réalisé que vraiment Dieu était vivant et que Dieu était présent parce que je leur ai dit une chose que vous voyez que la Bible nous fait savoir que nous savons que la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière. Voilà, moi je ne peux pas interpréter la parole de Dieu. D'abord, quand nous parlons bien, nous disons bien, si nous comprenons ce que nous disons, nous parlons bien. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'IFC. Comment moi je peux interpréter la parole qui n'est pas la mienne Donc seul l'auteur de la parole est capable de pouvoir effectivement aussi donner... La compréhension de sa parole. Donc quand c'est la parole de Dieu, eh bien, donnons à Dieu euh, cette possibilité que lui-même nous fasse comprendre ce qu'il en est. Est-ce que vous suivez Parce que d'abord, si ce n'est ni jour ni nuit, c'est un temps de confusion. Parce qu'on ne sait pas se positionner. On ne sait pas arriver à pouvoir, parce qu'on si ne sait pas si c'est le jour, si c'est les nuit, effectivement. Alors comment est-ce que moi je peux prendre une position à ça alors c'est pour ça que je leur ai dit, écoutez, regardez comment Dieu interprète lui-même sa parole. Frère et sœur, cela c'est une expérience tellement extraordinaire. Alors, j'ai simplement dit une chose. J'ai dit, regardez comment Dieu interprète sa parole. Donc ils attendaient, on va savoir, on va et puis un moment comme ça, j'ai commencé à citer simplement, frères et sœurs, avant de pouvoir terminer la phrase, la puissance de Dieu est descendue toute l'assemblée entière a commencé à crier, à pleurer, à crier. Pourquoi Parce que Dieu a interprété lui-même sa parole. Amen. Il est descendu lui-même. J'ai les frères, Frère Koulibaly qui m'écoutent. là-dedans, il était, il était présent. Donc, il a, il a vu comment Dieu est descendu dans la salle. Chaque frère, chaque soeur, chaque prédicateur, ils ont enregistré ça. Mais ils étaient en devoir parce que, avant que je termine ma phrase, c'est là qu'on a vu qu'effectivement, que Dieu c'est lui qui révèle sa parole. Donc ils ont vu la démonstration véritable réelle de ce que la Bible est la vérité, que le Seigneur veille sur sa parole. Et c'est lui qui révèle. Je n'ai pas terminé ma phrase en citant l'écriture, effectivement, pour démontrer effectivement la véracité, que ce qu'on vous a fait comprendre, ce n'était pas conforme, que ce qui est conforme, c'est ça. Dieu est descendu lui-même. Et il a démontré que c'est la vérité, cela. Et les gens ont pleuré, ont crié, effectivement. C'est pour que nous comprenions une chose qui est très importante, frères et sœurs. Nous ne sommes pas à l'école, en fait, effectivement. Nous sommes dans les choses qui concernent Dieu. Ne soyez pas comme des étudiants qui sont là, comme. Non, non, non, non, non. Soyez comme des fils et des filles de Dieu dont le Seigneur, notre Dieu, est en train d'équiper maintenant. C'est pour ça qu'Ésaïe, chapitre 55, nous dit une chose ici. Nous lisons, et puis je vais demander à mon frère aussi de pouvoir venir prier. Ésaïe 55, je pense que c'est cela. Regardez bien. Voilà. Ésaïe 55, il nous dit au verset 6. Il nous dit, cherchez donc l'éternel pendant qu'il se trouve. Et que le méchant, donc invoquez-les dit, dit, invoquez tandis qu'il est prêt, et que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Frère, et ça, s'il y a un moment où on peut dire que c'est vraiment le moment, c'est ce moment-ci. Oui. Ma soeur et mon frère, ne recule pas. C'est ce moment où tu as besoin de chercher encore davantage le Seigneur. Parce que comme le Seigneur est vraiment à la porte. Il revient bientôt. Il faut que toi, tu sois positionné dans ce corps béni du Seigneur pour que tu puisses maintenant avoir la compréhension exacte des choses de Dieu. Parce que tu es appelé à être la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans ta façon de voir les choses. Amen. Tu dois voir les choses comme Dieu le veut en fait. Amen. Et c'est comme cela qu'on doit. C'est un moment où chacun de nous doit arriver à voir, s'examiner effectivement et se poser la question de pouvoir savoir, Seigneur, où j'en suis effectivement. Il dit que les méchants abandonnent sa voie. Si tu vois que dans ta marche à toi, il y a des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, ma soeur et mon frère, abandonne cela. Amen. Reviens à la pureté des choses. Reviens à la sanctification. Reviens à la vie de Christ, parce que c'est ton temps. C'est le temps où ton Dieu à toi véritablement démontrer que Dieu vit effectivement aussi dans les âmes. Ce pas pour rien que vous êtes des dieux en fait. Il faut qu'il y ait une démonstration. Ne perdez pas votre temps à chercher la gloire à gauche. Ça ne sert à rien. Parce que la gloire qui vous attend, elle est plus grande que celle que les hommes peuvent vous applaudir. Cherchez d'abord ce qui est des dieux. De Il dit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. C'est ce moment-ci. Parce qu'il y aura un temps, mon frère et ma soeur. Vous entendrez quelque chose qui ne sont pas des dieux. Mais pendant qu'il parle encore. Rélevez-vous, mon frère et ma soeur. C'est cette occasion Parce que quand vous prierez, Dieu vous exaucera. Il dit, il dit ceci, écoutez très bien, il dit mais invoquez le tandis qu'il est prêt. Donc il t'entend. Et puis il dit ceci que les méchants abandonnent sa voix. Ne persistez pas dans votre voix qui n'est pas conforme. Amen. Peu importe ce que vous pourrez avoir comme programme, effectivement, mais ne pesez pas quand c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Abandonnez-la. Parce qu'il y a de meilleures choses en Christ. C'est vrai. Et la Bible nous fait comprendre qu'en lui, Dieu nous a appelés toutes les bénédictions dans c'est et de Christ. Donc nous avons tout, effectivement. Mon frère et ma soeur ne peuvent pas être quelqu'un qui se suit tout le temps à gauche et à droite. Non, la pureté la, saint la sainteté, c'est la chose à laquelle Dieu t'a appelé. Pourquoi tu vis comme un chien Pourquoi tu vis comme une chaîne Tu es toujours un sainteté. Frère et soeur, la gloire qui vient des hommes, ça ne vaut rien les hommes peuvent t'apprécier. Aujourd'hui, ils peuvent t'abandonner. Demain, mais toi, quand tu t'accroches à Dieu, jamais il t'abandonnera. Il a dit, maudit soit l'homme se confie dans l'homme. Ne cherchez pas la gloire qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu, mon frère. Oui, oui. Écoutez bien, mon frère. Il dit, il dit, dit quel méchant abandonne sa voix et l'homme dit qu'il quittait ses pensées. C'est là le grand problème. Quand on donne nos pensées travail, quand on est debout nos pensées travail, mais Dieu veut que tu puisses revenir dans la marche, dans la voie droite, effectivement. Que tu puisses penser comme Dieu. Parce qu'on a la capacité de pouvoir maintenant penser comme Dieu veut que nous pensions. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire nous, nous avons la pensée de Christ. C'est ça. Donc si nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de Dieu, effectivement, et qui veut que nous... C'est pour ça que nous ne nous, nous, nous, nous devons plus perdre de notre temps à rester dans les formalismes inutile, effectivement. Mais nous devons réellement racheter les temps, en fait. Racheter les temps, être sérieux, consciencieux. Donnez-vous plus dans ce que... Parce que c'est... Vous savez, c'est l'esprit final, en fait, si on veut dire. Nous avons commencé le voyage. Et puis, vous arrivez ça c'est les points. Mais nous sommes tellement si près Et alors, beaucoup vont commencer à abandonner, en fait... Mais, nous, mais vous, soyez parmi ceux-là, comme euh, la parole de Dieu l'a dit, vous avez besoin de la persévérance. En fait, après avoir accompli la volonté de Dieu, parce c'est à cela que nous sommes tous appelés. Pas accomplir notre volonté, nos pensées, nos désirs, effectivement, ainsi de suite, mais accomplir effectivement ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Et ça, je voudrais que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. Ainsi, vous pouvez aussi réaliser que euh, pourquoi aussi euh, nous n'avançons pas nous-mêmes, pourquoi aussi ces changements ne seraient Parce que vous m'écoutez, c'est comme vous ne m'écoutiez pas. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la vérité. Croyez ce que je vous dis. Parce que si vous m'écoutez réellement comme il faut écouter, vous ne serez pas comme vous êtes. Je vous l'ai dit, j'ai dit, frère, la parole de Dieu que vous entendrez, vous serez déjà très changé. Et que, Rien que quelques personnes, c'est-à-dire un endroit, un jour, une fois seulement, toute une assemblée est changée. Les gens ne veulent même pas vous laisser partir. Je vous dis la vérité. Mais les frères, et moi Bien sûr que ils veulent pas parce que ils ont réalisé que c'est... Ils ont dit, mais vous savez, depuis qu'on a cru, et j'ai la Bible dit, mais on a jamais... Vous savez, nous avons pu exporter, exporter ça quelque part, dans demi jamais, jamais, on n'a plus jamais entendu Dieu parler ainsi. Parce qu'il dit, il dit, mais quand vous étiez on va parler, on a entendu seulement que Dieu nous parlait vraiment comme si, comme si sa voix nous entrait. Ce n'est pas qu'on entendait un homme qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait. Et c'est ça qui convainc les gens qui les ramènent à la foi. Pour abandonner les banamadis, ceci et ceci, pour revenir à la foi. Oui je crois que les gens ne comprennent pas. Nous, j'ai ça dimanche, je vous l'ai. Mais c'est absolument important que vous compreniez, frère et soeur. Vous perdez votre temps, vous m'écoutez, mais vous m'écoutez pas. Mais vous allez regretter parce que quand vous passerez à la jugement, au bord de la jugement, vous allez regretter parce que vous vous souviendrez de tout ce moment-ci. Vous pensiez à votre gloire, à votre beauté, à votre habillement, à ce que les gens vous voient tellement avec la présence. Vous, mais vous allez regretter chaque moment que vous méprisez. Oui, précieux, mon frère, et ma soeur. Vous le regretterez effectivement, ma soeur. Mais c'est Dieu qui vous donne l'occasion de pouvoir maintenant saisir l'occasion de pouvoir maintenant revenir à la parole. Mais vous, vous avez des. Que les méchants abandonnent sa voix, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de. Alors mon frère, les diables ne peuvent pas te tenir en disant mais tu as péché, tu as fait ceci. Non, il y a encore le sang. C'est pour ça que Christ est mort pour toi. Non, ne persiste pas dans ton péché de l'iniquité, si c'est l'orgueil. Alors, prie Dieu. Amen. Seigneur, débarrasse-moi l'orgueil parce que c'est ça qui me colle. Oui, ma soeur, oui, mon frère, l'orgueil ne t'amènera rien. Amen, amen, amen. Et c'est. Si vous ne direz pas, Seigneur, nous n'avons pas entendu. Si vous allez en enfer, c'est votre propre problème. C'est la vérité, frère et sœurs. Parce que si vous, vous entendez quand même ce que Dieu vous dit, vous montrez avec des preuves à l'appui, mais vous persistez dans ce que vous êtes effectivement, alors ce sera la faute de qui Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est vous-même qui vous forcez. Si vous voulez, nous l'avons déjà entendu ici. Dans cinq minutes, je vais arrêter. Vous l'avons déjà entendu ici. Je crois que peut-être parfois vous oubliez ce que vous entendez. Prenez le temps quand vous écoutez, réécoutez encore. Nous l'avons entendu ici. Ah, l'enfer n'a jamais été créé pour ah, vous vous souvenez C'est écrit. Mais c'est vous-même qui vous, vous forcez d'aller en enfer. Ah oui, oui, parce que ce n'est pas le lieu que Dieu a créé pour vous. C'était pour Satan et ses anges déchus, mais pas pour vous. Mais maintenant, quand vous y allez, vous, ce que vous dites, non, non, moi je préfère aller avec les démons. Mais ce n'est pas votre comportement que vous avez. La, la parole de Dieu vous est prêchée, ne critiquez pas, ne pensez pas du mal. Et tout ça, vous êtes là. Vous savez, tel frère a fait, mes frères et sœurs, ce qui est arrivé à votre jeune frère, ça peut arriver aussi à vos enfants. S'il vous plaît. Vous savez, on vous a toujours éduqué dans cette assemblée, frère. N'aimais pas toujours parler du mal. Pourquoi avez-vous la joie de voir parler du mal Et si c'est vous qui avez, parce que ce que vous dites là, ça peut vous tomber sur vous. Où est la... Si ce n'est pas, mais que Dieu... Vous savez, c'est douloureux. Alors que vous entendez la parole de Dieu, mais vous continuez toujours à critiquer. Quel plaisir as-tu de pouvoir aller voir un, un frère ou une jeune soeur pour lui dire, est-ce que tu sais Une jeune soeur qui est encore un enfant. lieu même des prêtres, je ne sais pas. Ah, ben bon. ah non, vous, vous faites souffrir les gens, ce n'est pas possible. On se dit, mais Seigneur, quel travail on fait Et c'est vous-même qui détruisez les gens quel travail on fait, Seigneur Toujours parler, mais critiquer. Vous n'avez pas jamais appris. Mais dites-moi un tout petit peu, frère ça. Toi qui t'es saint, toi, sœur ou frère, qui es plus saint que celui qui a commis, je ne sais pas moi quoi. Toi, tu es saint. Il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde dans les saintes écritures, quand on regarde, c'est lui, mais saint, saint, saint, saint, est l'éternel. Mais c'est saint, saint, saint. Tu ne peux même pas être saint saint, Mais il a vu une femme qui a été tiens, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire Tu vas publier dans les journaux. Pour montrer ta sainteté à toi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Vous serez jugé, c'est vraiment, frère et sœur. Pourquoi ne pouvez pas simplement mettre à genoux et prier On écoute. Je voulais toujours dire, frère et soeur, que ne dites jamais rien. que ce qu'on vous dit ici Même si on vous a dit à gauche et à droite, téléphoner à personne. Enfin bon, je crois que c'est cela que j'ai dit. Seigneur, accorde-moi la grâce de conduire ceux qui sont à toi. Ceux qui sont à Dieu, ils écoutent. Quand on leur dit quelque chose, effectivement, ils obéissent. Mais ceux qui ne le sont pas, que Dieu te bénisse, ceux qui ne le sont pas, ben ils sont libres, ils racontent n'importe quoi. Alors, je ne suis pas responsable de ces gens-là. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à pouvoir conduire ces personnes. Il m'a appelé à conduire ceux qui obéissent. Ah ben oui, je voulais déjà le montrer les Saintes Écritures, non Bref, nous allons écouter en Il dit bon, et les méchants abandonnent sa voix. C'est cela, hein C'est ça, 55, Et les méchants donc abandonnent sa voix. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui. C'est merveilleux, hein? Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, qui n'a pas besoin de pardon du Seigneur. Moi, tous les jours, frères et sœurs, j'en ai besoin. Je me marche du Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je veux être droit, je, vais... je pleure tous les jours. Mais si vous, vous êtes tellement sain, vous n'avez pas besoin de son pardon, alors avancez. Tous les jours, on en a besoin. Donc, si moi, j'en ai besoin, eh bien, mon frère aussi, il en a besoin. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. C'est Satan, c'est le diable qui, qui, qui met les pieds sur le chemin. Amen, amen. Évidemment, c'est quand on n'écoute pas. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé. » Féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Celle qui sort de ma bouche et ne retourne au point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli aussi mes desseins. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier, puis je demanderai à mon frère Daniel de vous lancer aussi après. lèvons nous Tendre père et Précieux sauveur. Je voudrais vraiment te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordée dans cette soirée d'être là. Tu es vraiment mon Dieu, tu es vraiment le Seigneur glorieux, mon Père Saint-Dieu. Oh Dieu, tu fais des choses tellement grandioses que tu n'as que ceux qui sont à toi. Et ton peuple peut voir effectivement aussi. En bien, à la lumière, elle brille encore, ne ben aimé pas Et nous te remercions pour... Cette grâce et cette bonté que tu nous témoignes de nous voir nous, nous ramener, nous rappeler toujours à ce que nous sommes au bien de et soupirer et désirer toujours à pouvoir nous maintenir dans la position dans laquelle toi tu veux, Seigneur. Aujourd'hui encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ton peuple, nous avons tous besoin de toi, mon Seigneur. puissions encore nous assister. Je te remercie pour ton soutien, pour ton secours encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père C'est toi qui nous tiens dans ta main, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi qui nous fortifie mon roi. Même ta maladie, même c'est Dieu qui nous relève encore davantage, moi, qui nous guérit, qui nous, qui nous soutient, qui nous fortifie. Bénis, mes soeurs, bénis, mes frères, bénis, bénis aussi nos enfants, nos petits-enfants. Oh Dieu, nous te demandons la grâce, mon roi, que nous puissions avoir la miséricorde. De compassion de notre cœur mon roi nous n'avons qu'un seul adversaire bénémoine personne au Dieu c'est le diable mon Père Saint Dieu et nous prions pour tous nos frères et ça que tu nous as donné mes Père Saint-Dieu merci Père pour tout ce que tu fais mon roi je te loue de tout mon cœur mon roi donne nous encore davantage cet amour père dieu, dieu. aussi un cœur qui pardonne qui a mis de passé Père dieu et regardons simplement ce que tu attends de nous mon bénévole Père Tissant nous prions pour chaque frère nous prions pour chaque soeur nous comptons sur ta grâce aimé, sur ta bonté Seigneur je pense à mon frère Rosario à ma soeur Maria, je pense aussi à la maman de ma sœur Cynthia, bénévole Père du Bissant, oh Dieu. Souviens-toi de la maman, bénévole Père au oh Dieu qu'elle soit rétablie, bénévole Père du Dieu qu'elle soit guérie, mon bénévole Père au oh Dieu. Tout ton peuple, bénévole Père du Dieu. À l'épouse de mon frère, j'avais au Pakistan, mon bénévole Père du Dieu Ces âmes qui crient à toi, qui pleurent, qui téléphonent, parce qu'ils savent que tu es le Dieu qui répond, prier à mon roi. Je te remercie parce que tu es vraiment bon, mon bénévole Père. Merci pour mes frères, merci aussi pour mes sœurs Mon âme te loue, mon âme te glorifie. A toi la gloire. A toi l'honneur, la puissance et la victoire pour ton amour et pour ta bonté Seigneur. Merci pour tout, merci pour ce que tu fais pour nous. Gloire à toi, merci pour ton amour et ta bonté. Là, nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Alors, nous chanterons ces chants, et puis, mon grand, tu vas passer, et puis tu inviteras notre précieux frère Daniel, pour qu'il vienne prier aussi. Et vous connaissez cela, vous connaissez pas que, pour tout ce que tu es, vous le connaissez? Ah oh, si, on pouvait chanter cela de tout notre corps, et viens, viens, viens, viens. et, et réaliser effectivement ce que ça représente pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Vous le connaissez Alors, si c'est la chorale, que Dieu te bénisse, qui te bénisse richement, levez vous s'il vous plaît. Je crois que la chorale connaît ça beaucoup mieux et puis vous vous la connaissez aussi, hein, ces chants aussi. Alors, on pourra le projeter, n'est-ce pas hein? On pourra le projeter, comme ça, nous le chantons tous. Ça va? Ah oui, oui, merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse.